Bien bonjour à tous, bonjour à toutes, euh, j'espère que vous allez bien. On va bientôt débuter euh, ce nouveau live, du coup tourné vers les étudiants. Donc euh, j'ai envoyé les demandes, on, on attend que nos invités nous rejoignent. Alors, juste un instant. Je vois que vous êtes déjà beaucoup à vous connecter, c'est simple, c'est cool. Alors... Je vous demande juste d'attendre quelques minutes, on va commencer le live à 18h30. Donc, je vous demande juste de patienter un instant, le temps que tout le monde rejoigne ce live. Alors aujourd'hui, on va inviter deux étudiants qui, viennent de, enfin, qui sont de IMT Atlantique et qui vont nous raconter euh, leur expérience euh, en tant que jeune étudiant euh, et jeune ingénieur euh, à IMT Atlantique. Alors je voulais juste patienter un tout petit peu... Je vois déjà que ça s'excite un peu dans le, dans le chat. Yes, yes. Alors surtout, ne nous quittez pas. Je le répète encore une fois, le live commence à 18h30. Donc, ça vous laisse le temps d'aller chercher un verre d'eau si vous le souhaitez, ou prendre des notes. Faites comme vous voulez. Coucou à, nous, à nos nouveaux arrivants. Merci, uh, Crespé, Léonard. <rire> on a encore des nouveaux arrivants qui, qui arrivent. Logique. Tac tac. J'espère que vous êtes tous prêts. C'est le dernier live que l'on va donner, en tout cas pour cet été. Alors, j'espère que vous êtes prêts. À... Yes. Alors... On va attendre que nos invités nous rejoignent. Bonjour Paul. Bonjour. Ça va Salut Clémence. Salut Vous allez bien Ça va, ouais, ça va très bien. bien. Salut à tous ceux qui sont là. Et tout le monde qui vous fait coucou là depuis. Salut tout le monde. J'ai dit un peu à tout le monde d'attendre. On commence à 18h30 tout pile, histoire d'être. Ça marche. Ça vous va Ouais. ouais. Vous avez pris de l'eau ou quoi à côté C'est bon, ouais. C'est ah, bon. On devrait survivre. Oui, je pense. En tout cas, je suis encore là, donc euh, c'est pas mortel. Hein <rire> ça va. Il y a notre super euh, chargé de communication qui applaudit dans le chat. Alors, vous tournez d'où, là euh, moi j'étais rentré à Brest euh, ce week-end et là du coup j'ai fait une halte euh, à Carnac euh, chez Léonard, donc le président actuel du BDE qui nous a fait un coucou tout à l'heure. Et donc voilà, il y a du soleil en tout cas. Yes, bah, c'est top. Et toi, Paul Théo, du coup euh, Moi je suis chez mes parents dans le 78 là proche de Versailles. Ouais, ça c'est bien aussi. <rire> pas mal. Ouais. Ouais, ouais, ouais, il n'y a pas vrai. le soleil ici par contre. Bah, on peut pas tout avoir. Hein. Ouais, on ne peut mmh. pas tout avoir. Hein. <rire> mmh. On va attendre encore une petite minute, ça va bientôt être 18h30 et on va lancer le jingle. C'est bien, on est déjà à 55 participants. J'espère que vous êtes prêts. Et prête. Yes. Bon, est prêt à la suite. Le chrono tourne. Coucou à tous ceux qui nous rejoignent. Assez ah, long, une minute. Hein J'espère que vous avez préparé les questions. Super, on a un super point de business euh, privé, PV. Allez, c'est bon, il est 18h30 alors, bah, bonjour à toutes et bonjour à tous. Euh, je me présente, je m'appelle Pierre et dans le cadre de mon stage, euh, je suis Community Manager pour IMT Atlantique. Donc, c'est évidemment un plaisir pour moi euh, d'animer euh, ce, ce live Instagram destiné aux futurs euh, ingénieurs rentrants, mais aussi aux personnes euh, intéressées euh, qui souhaitent en apprendre plus sur l'école et la raison de devenir euh, ingénieur à IMT Atlantique. Donc, euh, c'est pour ça que je vous ai prié un petit peu d'attendre quelques instants pour que nos invités de marque nous rejoignent. Euh, alors, je vais vous faire juste un petit brief sur l'organisation de ce live. Il sera composé en quatre parties cette fois-ci. Donc, euh, la pre le premier point, ce sera, on abordera plus les points sur la rentrée et l'intégration. Euh, en deuxième point, euh, nous aborderons la question bah, des campus, euh, des logements et euh, des villes autour des campus. Ensuite, dans une troisième partie, ce sera plus tourné vers les activités extrascolaires. Et euh, en dernière partie, on parlera plus des stages euh, à l'étranger, et des stages tout court en fait. Donc euh, pour ce faire, euh, nous avons invité Clémence et Paul euh, ici présents euh, pour répondre à vos questions par rapport à leur propre expérience à IMT Atlantique. Euh, je vais donc commencer les présentations par euh, Clémence. Euh, elle est trésorière de la Fédération des associations d'IMT Atlantique, vice-trésorière du Bureau des élèves et coprésidente du club de basket Clémence, bonsoir. Bonsoir à tous. Pourrais-tu nous en dire un peu plus en quelques mots et nous écrire aussi quelles ont été tes raisons pour intégrer IMT Atlantique oui, tout à fait. Donc, Du coup, comme vous avez pu le comprendre, je suis assez active dans l'associatif parce que bah, ce qui me plaît, c'est d'organiser des événements et, et participer à la vie de l'école parce que la vie en école d'ingénieur, c'est pas uniquement les cours. On a vécu deux ans de prépa où effectivement, on travaille beaucoup et en école d'ingénieur, on découvre un peu autre chose. Donc, il y a les cours et la vie à côté. Ouais. Donc vous verrez qu'on a l'impression d'être tout le temps débordé, mais, euh, mais c'est parce qu'on fait vraiment plein de choses à côté, du sport, de l'art, enfin, on en parlera après. Et moi, j'ai intégré IMT Atlantique parce que c'est une école généraliste et qui aborde les domaines donc, de l'énergie, de l'environnement et de la transition numérique. Donc voilà, c'est pour ça que je suis ici. Eh bien, merci pour ces précisions, Clémence. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter Paul. Bonjour Paul. Bonjour. Bonjour. Il est président de la junior entreprise euh, au campus de Nantes en première année, tout comme Clémence d'ailleurs. Est-ce euh, que tu pourrais, pareil, nous en dire un peu plus par rapport à ton rôle et euh, quelles ont été aussi tes raisons de, euh, pour intégrer IMT Atlantique bon, bah, Comme Clémence, euh, moi aussi je suis sur classe préparatoire et euh, mmh. j'avais envie de m'investir dans, dans l'associatif aussi. Euh, du coup, IMT Atlantique, euh, bah, déjà parce que bah, c'est une super bonne école généraliste, enfin, bien classée et. Euh, bien noté dans le numérique et l'informatique, donc c'est des domaines qui m'intéressent. Et euh, pourquoi Junior Atlantique bah, Parce que bah, depuis tout petit, euh, j'ai envie de monter mon entreprise, euh, de monter une start-up, et euh, je pense qu'il n'y a, a pas meilleure espérance pour, euh, pour, pour débuter, et euh, super euh, super bien encouragé par l'école, donc, euh, donc voilà. D'accord, bah, merci pour ces éclaircissements, Paul. Euh, maintenant que les présentations sont faites, nous allons pouvoir passer à la première partie de ce live, euh, pour rappel, le but de ce live est que vous posiez vos questions euh, à nos étudiants dans les commentaires pour que vous ayez euh, bah, toutes les, tous les renseignements que vous souhaitez. Donc, euh, on est prêt à aborder cette première partie. Donc, on va parler de la rentrée et de l'intégration. Est-ce euh, que tu pourrais nous en dire un peu plus, Clémence, sur euh, comment s'est passée la rentrée pour toi et, euh... Oui. Ouais, ça marche moi du coup déjà félicitations à tous ceux qui sont euh, admis et qui vont nous rejoindre bientôt donc sur les campus de, de Nantes et de Brest euh, pour ceux qui ne savent peut-être pas donc l'école elle est multicampus. donc les premières années sont euh, sur les campus de Nantes et de Brest et après du coup en deuxième et troisième année vous pourrez également aller sur le campus de Rennes euh, donc la rentrée elle a lieu le 26 août donc euh, l'idéal c'est que vous arriviez dans les quelques jours avant donc euh, 24 25 août euh, sur les campus pour découvrir les logements. Et puis le 25 août, sur les deux campus, vous aurez une soirée d'arrivée avec un barbecue où vous pourrez rencontrer les premiers élèves et les deuxièmes années. Euh, et ensuite, donc, pendant les, les semaines qui vont suivre, euh, donc euh, les bureaux euh, étudiants, donc bureaux des élèves, euh, notamment, puis aussi euh, bureau des sports et bureaux des arts vont organiser euh, des événements et des soirées euh, à thème, euh, donc euh, pour que vous appreniez euh, à vous connaître, euh, que vous vous amusiez, euh, des événements sportifs aussi. Euh, et ensuite, euh, en ce qui concerne euh, les cours, donc euh, sur les deux premières semaines, il me semble, en tout cas, ça devrait être pareil cette année nous c'est ce qu'on a eu, Paul tu pourras confirmer, euh, on a eu des cours de compta gestion donc c'est euh, un projet euh, en groupe euh, à l'image en fait de ce que vous allez faire un peu pendant toute l'année beaucoup de, de travaux de groupe donc le rythme est assez light sur les premières semaines pour que vous puissiez également profiter de l'intégration et découvrir euh, les nouveaux clubs et ensuite euh, du 2 au 4 septembre euh, vous aurez euh, le week-end le week d'intégration euh, que vous attendez tous euh, je pense euh, donc qui sera dans un lieu que vous connaîtrez euh, en partant euh, où on vous réserve euh, plein de surprises euh, pour tout ce qui est des informations de toute façon vous allez recevoir recevoir tous des mails, donc surveillez bien vos mails euh, durant le mois d'août. On vous enverra euh, toutes les informations et euh, je vous mettrai euh, le lien également de la page Facebook pour tous les nouveaux admis euh, tout à l'heure euh, en commentaire. Euh, donc, je vous invite à la liker euh, rapidement pour avoir euh, toutes les infos euh, en live. Et euh, voilà aussi, euh, peut-être qu'il y en a qui se demandent euh, par rapport au niveau des cours, par rapport à la prépa, euh, où est-ce qu'on en est, ou même par rapport à ceux qui étaient euh, peut-être euh, en licence, parce qu'il y a également des admis sur titre. Euh, bah, en fait, euh, le niveau, donc c'est très différent. faut pas croire qu'on fout rien, mais en fait, enfin euh, tout, tout se passe très bien. On travaille quand même moins qu'en prépa. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on a l'impression d'être tout le temps débordés. Aborder, mais parce qu'on peut faire plein de choses à côté, donc euh, vous pourrez découvrir ça dans les prochaines semaines. D'accord. Vous avez un emploi du temps vraiment chargé. Quoi. Il y a une thé atlantique qui n'est pas que non plus dédié aux études et c'est important de le souligner parce que ça peut aider aussi à se concentrer. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Paul, par rapport à ce que dit Clémence bah, Simplement que quand on sort s'en prépa, on, on vient tous des, un peu de partout en France ou même de l'étranger. Et que vraiment, les premières semaines, tout est mis en place pour qu'on apprenne tous à se connaître. Donc ça, c'est vraiment super. Et pour revenir sur les cours, on vient tous de filières différentes. Mais pour ceux qui se demandent, il n'y a, de, a pas de cours de rattrapage en fonction de si on vient de, de fac ou de certaines classes préparatoires. Donc on est tous dans le même, dans le même bateau et, et c'est super. Ouais. Vous sentez un peu la cohésion enfin, il, y a, il y a une entraide un peu en première année, c'est ça entre vous ou il y a beaucoup de travaux de groupe, donc tout ouais. est fait pour qu'on soit jamais tout seul et un peu largué. Donc, dans tous les cas, enfin au début déjà, les groupes, on se connaît pas trop, donc on se met avec des gens, puis au final, on sait tous parce qu'on vient tous de filières différentes. Donc, voilà. D'accord, ça a été pas mal, oui. Et euh, du coup, comment ça s'est passé pour vous, les, les démarches administratives euh, au début de l'année Ça, c'était assez fluide, c'était simple enfin, C'était comment... quoi votre ressenti par rapport à ça Bon on est plutôt euh, très bien guidé enfin on se comme ce que je vous disais, en fait, on va vraiment vous aider. Enfin, on est là, en tout cas, au niveau des, des gens qui, qui gèrent l'associatif pour vous aider à ce niveau-là. faut pas hésiter à nous poser des questions. Euh, nous, on vous enverra des mails avec euh, tout euh, bien détaillé. Euh, L'école, également, euh, précise toutes les démarches. Et puis, on en parlera après au niveau des logements, mais tout est clé en main. Euh, C'est pareil, on a la chance euh, à IMT Atlantique d'avoir tous les logements déjà euh, sur le campus. Donc, tout est assez facile à gérer. En tout cas, vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Euh, tout devrait bien se passer si, si vous suivez en tout cas les informations euh, qu'on vous donne. D'accord. Et euh, pour euh, juste pour approfondir un petit peu plus, euh, comment s'est passé euh, comment s'est passée l'intégration pour vous Tu veux euh, dire pas où, où j'y vais bah, pas grand chose à dire. Enfin, par contre c'était euh, c'était bien. Enfin, a... ça a duré. Nous on a plus eu de la chance d'avoir un week-end d'intégration, mais une plusieurs semaines euh, avec quelques soirées. Et euh, c'était clairement. Enfin, déjà c'était suffisant pour. Euh pour rencontrer plein de gens. Et là, je pense que cette année, le week-end, le week va, va faire plaisir à certaines personnes. Ouais et puis enfin moi c'est pareil si je peux compléter nous, on a eu quand même euh, de la chance cette année d'avoir trois euh, quatre semaines d'intégration en tout cas sur le campus de de Brest euh, on a donc un foyer sur le campus donc qui fait qu'en en fait on peut faire toutes nos soirées euh, sur place euh, le BDE avait organisé euh, des soirées à thème euh, beaucoup de soirs euh, sur les, les premières semaines d'intégration euh, et, et beaucoup d'événements euh, tous les week-ends en tout cas on était on était jamais euh, on ne s'est jamais ennuyé et si je peux dire d'ailleurs sur les trois premières semaines, je pense qu'il y a très peu d'étudiants qui sont rentrés le week-end parce qu'on était toujours occupés. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment cool. Normalement, vous allez bien pouvoir profiter de vos premières semaines d'intégration parce que on vous réserve plein de choses. Plein de surprises. Alors, je sais pas si vous l'avez oui. déjà vu, enfin, vous voyez sans doute euh, les commentaires euh, sur le chat. Il y a déjà une question qui vient de Rafik, euh, 67-69 en bref, on s'en fiche un peu. C'était euh, comment faire, euh, comment est-ce que vous avez fait pour intégrer les différents bureaux ou les associations euh, étudiantes y a à Yante atlantique alors, euh, du coup, AMT euh, Atlantique, euh, pour ceux qui ne savent pas, il y a donc, différents bureaux qu'on appelle BDE, BDS, BDA, donc E pour euh, élèves euh, ou étudiants, euh, S pour sport, A pour art, et après, euh, à côté, donc, on a aussi une association humanitaire, ASF, et puis euh, la junior euh, entreprise, donc, euh, dont Paul pourra parler peut-être un petit peu plus après. Et au niveau des BDE, BDS, BDA, en fait, il y a des systèmes de listes et de campagnes. Euh, donc, euh, les campagnes, c'est un assez fort en première année parce qu'en fait donc on constitue nos listes pendant les premiers mois en arrivant donc sur le campus donc en rencontrant des gens souvent c'est des, des groupes de potes qui, qui constituent des listes en fonction des domaines plus qui nous intéressent on va plus se tourner vers le BDE si on souhaite plutôt organiser des, des soirées et des, des événements euh, le BDS plus pour les, les événements sportifs euh, ou le BDA pour organiser par exemple des cabarets ou des interventions comme euh, des spectacles d'hypnose, d'onologie euh, tout ça et, euh, et du coup euh, pour euh, les campagnes donc, euh, en fait, il y a tout un, un système un peu euh, secret où on doit donc, euh, trouver un, un nom et constituer les listes euh, donc, euh, où personne Connaît. Et puis, euh, au moment du début des campagnes, il y a la révélation euh, des listes avec euh, donc, euh, on a nos goodies de listes, un logo, toute une communication autour de ça. Et ensuite, euh, une grosse semaine de campagne, donc avec euh, des souris qui sont organisées euh, par les BDE, des événements sportifs par les BDS pour savoir euh, qui sont euh, les, les meilleurs concurrents et, et ceux qui sont le plus capables d'organiser euh, des événements. Et, euh, et à la fin, euh, des élections et euh, et puis, les, les nouveaux bureaux euh, se mettent en place et font la passation avec euh, les, les sortants. Je vois que c'est très, très, très, super. Je pense que ça ça arrivé beaucoup de personnes dans le chat. Et pour ce qui en est de la junior entreprise, Paul, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire pour intégrer la junior entreprise Alors, c'est un petit peu différent. Nous, déjà, on est une seule association, c'est-à-dire que euh, la moitié des élèves sont sur le campus de Nantes et l'autre moitié sur le campus de Brest. Donc, on n'est que des premières années aussi. Et euh, là, c'est différent des autres associations, mais en fait, il n'y a pas de liste, c'est euh, tu postules euh, par toi-même, donc tout seul. Donc Déjà, ce qui est cool, c'est que quand tu la rejoins, euh, tu connais pas les gens avec qui tu vas rejoindre. Et du coup, euh, bah, ça te permet d'ouvrir un peu ton cercle d'amis et de connaissances dans, dans l'école, euh, parce que tu ah vas travailler avec des gens que tu connais pas forcément, et des gens aussi qui sont sur le campus de Brest. Donc après, quand on va mixer un peu les campus en deuxième année, ce qui est cool, c'est déjà que tu vas connaître euh, les gens d'autres campus. Euh, et ensuite du coup bah, c'est au début de l'année en fait donc il y a des présentations parce que la junior entreprise bah, c'est une petite entreprise donc il euh, y a plein de postes différents comme dans une entreprise et euh, du coup bah, on postule en fait un certain poste à travers des formations on va faire des formations expliquant en quoi correspond euh, les postes et ensuite bah, tu postules euh, et, euh, et es, et es, enfin, en espérant tes prix et, euh, et voilà donc tu travailles avec des gens de, de chaque campus bah top. Euh, je vais juste vous couper un petit peu court. Euh, il y a juste une petite question, je pense qu'on peut y répondre rapidement. Il y a combien d'heures de cours par semaine environ Est-ce que vous pouvez estimer ça à notre pôle-8 euh, DSA. Si je dis pas de bêtises, je pense qu'on est à un peu moins d'une trentaine d'heures de cours par semaine. Euh, en général, le, le matin, on commence à 8 ou 9 heures et, et en général vers 16 heures. Euh, 16-17h, on a terminé pour la plupart. Et le jeudi après-midi est libéré pour toutes les activités associatives. Et contrairement en prépa, les cours durent au maximum 2h, 2h30. Et en fait, il n'y a que des créneaux de 1h15. Donc, toutes les 1h15, il y a une pause. L'environnement le, de travail est totalement différent qu'en prépa. C'est vraiment travailler peu, mais efficacement. D'accord. Euh, on, on va commencer déjà à passer par la deuxième partie de ce live leur fond quand même un petit peu, il y a énormément de questions qui arrivent dans le chat c'est vraiment cool, il va falloir un petit peu qu'on avance, on reviendra peut-être à la fin du live pour répondre à toutes ces questions. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de ce qu'il en est pour les campus, les logements et puis des villes y a pour les campus je, Paul, je te laisse ouais, commencer. Je vais commencer par le campus de Nantes parce que du coup moi je suis à Nantes, après c'est un peu similaire à Brest mais bon. Oui. Alors euh, déjà sur le campus de Nantes, du coup ce qui est cool, bah, c'est que tous les étudiants sont, peuvent être logés sur, sur le campus. Donc mmh. c'est à dire que quand on arrive en première année et on est un peu perdu, on n'a pas besoin de venir des semaines en avance trouver un appartement euh, dans Nantes ou quoi. Donc euh, là on est directement logé euh, sur le campus si on veut. Donc il euh, y a plusieurs types de logements. Il y a ça va de euh, une chambre avec euh, une cuisine partagée avec d'autres étudiants ou un studio euh, simple ou même euh, un plus grand appartement donc un T1 euh, donc là avec un petit salon, euh, un petit salon et tout. Donc, pour le coup, euh, au niveau des, des logements, c'est vraiment parfait. Enfin, c'est pas prise de tête. Mmh. Euh, le campus en plus est, est magnifique. Donc, il euh, y a des terrains de tennis, euh, terrains de foot, rugby. Il euh, y a un énorme gymnase où on peut faire du basket. Enfin, euh, c'est vraiment... Euh, L'école est tournée vraiment vers le sport. Euh, ils veulent qu'on qu soit des, des ingénieurs sportifs. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment cool pour nous. Euh, quant à le placement euh, de, du campus, bah, il est entouré de toutes les autres écoles de Nantes. Et on est en bus avec un bus direct, on est à 25 minutes du centre-ville. Donc enfin, c'est vraiment super pratique. Euh, enfin moi je rentrais le, le week-end en train et je mettais 30 minutes à tout casser pour aller à la gare. Donc euh, donc c'est vraiment parfait quoi. Puis à Brest, bah, je vais laisser Clémence un peu parler mais je crois que les logements sont un peu identiques sauf que ils sont au bord de la mer. <rire> C'est ça, euh, du coup à Brest euh, donc euh, c'est pareil, on peut tous être euh, logés sur le campus, donc euh, une très très très grande majorité des étudiants euh, sont sur euh, le campus. Euh, du coup euh, à Brest il euh, y a donc des chambres. Euh, avec donc euh, des cuisines communes. Ensuite, il y a des studios. Et euh, une particularité, c'est que en deuxième année, euh, il y a des lofts. Donc, euh, c'est des colocs à quatre personnes. Donc, euh, souvent, euh, les deuxièmes années euh, à Brest euh, vont ensuite euh, en colocation. Euh, et puis, comme sur le campus de Nantes, euh, on a la chance d'avoir euh, des terrains de tennis, un terrain de rugby, une piste d'athlétisme, euh, un grand gymnase, donc pour faire euh, pareil du badminton, du volley, du hand, euh, du basket. Euh, si euh, on peut accéder au gymnase parce qu'évidemment, cette année, c'était un petit peu compliqué avec le Covid, mais sinon, on a toutes les infrastructures possibles et on a la chance d'être au bord de la mer. Donc, en fait, quand on dit Brest, nous, on est à Plouzané. Donc c'est un petit peu après Brest, encore plus à l'ouest. Et pareil, on est à 25 minutes en bus de la gare. Et sur le campus, en 4-5 minutes à pied, on descend un petit chemin et on a les pieds dans l'eau sur la plage du Délec. Donc, donc voilà, ça c'est vraiment une chance d'être tout près de la mer. D'accord. Ça doit être top évidemment de vivre à côté de la mer. Est-ce que vous pourriez juste nous donner quelques, un petit, une petite fourchette de prix pour avoir un, bah une fourchette de prix pour les appartements qui sont mis à disposition à côté de, de l'école Est-ce que vous avez une idée à vous euh, pour, bah, bah, des... pour Nantes, en tout cas, euh, alors ça va être de euh, 300-350 euros, je crois, pour, pour une chambre avec cuisine partagée. Mmh. Euh, après, ça tourne autour des 425, il me semble, pour un, un studio, donc avec euh, salle de bain et cuisine, enfin, pour soi, quoi. Et euh, les plus grands appartements, ça monte à 500, je crois, mais ça ne dépasse pas. Puis en plus, euh, faut pas oublier qu'il y a les aides aussi, euh, donc euh, la CAF. Et euh, en tout cas, pour, pour Nantes, ça s'élève à 175 euros, donc euh, vous pouvez déjà retirer ça de, de votre loyer. Et au final, ça fait des loyers euh, vraiment, vraiment faibles. D'accord. Pour Clémence oui, c'est ça, sur le campus de Brest, c'est pareil, c'est de un peu moins de 300 jusqu'à 450, 460 pour les studios. Et effectivement, il y a toujours les APL en plus, donc, donc oui, ça reste des prix raisonnables. D'accord. Euh, on aurait déjà une question qui nous vient dans le chat, c'est est-ce que les sports sont les mêmes entre les campus euh, globalement, euh, bah, les sports principaux, comme on a dit, donc qui se pratiquent euh, en gymnase, sur piste ou sur le terrain de rugby, euh, sont communs euh, aux deux campus. Après, il y a quelques spécificités à chacun des campus. En fait, la particularité du, du sport euh, en école, et en l'occurrence à IMT Atlantique, c'est que ce sont, les, ce sont les élèves qui font vivre les clubs. Donc, euh, d'une année à l'autre, euh, si on veut lancer un club ou, ou plus s'investir dans un club, bah, ce club-là va être plus actif. Et ça dépend en fait des effectifs et des gens qui sont intéressés par tel ou tel sport et euh, la différence un peu bah, qui, de l'environnement fait qu'à Brest on a un club voile forcément qui est un peu plus développé mmh. euh, donc euh, où on peut faire euh, donc, du catamaran euh, de la planche à voile du surf, du kayak euh, et l'école a également un pogo donc un, un voilier euh, donc à, à Brest on peut régulièrement naviguer dessus mais euh, le, le club voile est aussi euh, en plein développement à Nantes parce qu'on est aussi pas très loin de la mer donc voilà je te laisse euh, compléter Paul si tu as pas avoir faire de la voile même si on n'est pas à côté de la mer euh, on y est en 45 minutes en voiture et il y a toujours les les jeudis après-midi qui sont qui sont pris pour, pour partir à, à Pornichet donc pas très loin et enfin euh, c'est possible de faire de la voile aussi à Nantes et euh, ça c'est super d'accord alors on aura une question assez pertinente aussi de Tonneuil euh, qu'est-ce qui a justifié votre choix du campus de Nantes ou Brest est ce que vous pourriez euh... Est-ce que, enfin, est que vous pourriez expliquer votre choix un peu plus spécifique pour Nantes et Brest euh, bah personnellement, okay. bah, personnellement, moi, c'est juste pour la ville de Nantes. Enfin, je ne connaissais pas les deux villes et euh, de base, Nantes m'attirait plus. Mmh. Euh, de toute façon, vu qu'on est changé, euh, amené à changer en deuxième année ou à rester, hein, moi, en deuxième année, je pars à Brest. Donc, euh, pour le coup, j'aurais fait les campus et en troisième année, je partirais à Rennes. Donc, moi, j'aurais essayé tous les campus. Euh, donc, euh, donc, voilà, mais. Euh, Premier abord justement de me tentait plus, mais pas forcément plus de raisons. Ouais et moi bah, en toute honnêteté euh, à la base euh, je voulais euh, être à Nantes puis finalement je me suis retrouvée à Brest du fait de mes classements parce que je sais qu'il y en a qui ont demandé comment ça se comment ça se faisait en fait ça dépend de vos classements au concours donc euh, j'ai été déçue on va dire 24 heures et euh, en fait après euh, on s'y fait euh, on s'y fait très bien et maintenant euh, je veux y rester donc euh, j'y serai aussi l'année prochaine en fait peu importe je pense le campus auquel vous vous trouvez en fonction des des rencontres que vous faites et, et de votre environnement en tous les cas euh, vous vous y sentirez bien et, euh, et à Brest bah, on on est beaucoup à vouloir rester sur le campus de Brest, à Nantes, ils veulent rester à Nantes, donc, euh, donc dans tous les cas, euh, on s'y fait bien. Et puis, comme l'a dit Paul, après, il y a pas mal de mobilité en fonction des, des options qu'on choisit en deuxième et troisième année. Donc, euh, donc tous les cas, euh, si vous voulez bouger en deuxième et troisième année, vous le pourrez. D'accord. Donc, au final, c'est voilà. qu qu'une question de temps, mais tout le monde le trouve son compte. C'est ça. Ouais. Euh, alors, est-ce que les associations on aurait juste une petite dernière question Est-ce que les associations sont inter-campus ou pas Est-ce qu'il y a un... est que vous pouvez répondre à cette question avant qu'on passe à la troisième partie Est-ce que les associations euh, sont bah, propres au campus de Nantes Du coup. Ou... Euh, bah, du coup, au niveau des associations dont j'ai parlé tout à l'heure, donc BDE, BDS, BDA, euh, ça c'est donc euh, spécifique à chaque campus. Euh, donc euh, chacun des campus a son BDE, son BDS, son BDA, euh, sauf sur le campus de Rennes où il y a uniquement un BDE. Et par contre, donc euh, au niveau des associations qui sont intercampus, euh, donc moi on a dit tout à l'heure que j'étais très arrière de la fédération des associations. C'est une association qui a été euh, créée il y a deux ans pour justement euh, aller dans le sens de, de l'esprit fusion de l'école et, euh, et de regrouper en fait euh, les campus. Et du coup, cette association organise euh, tous les événements euh, intercampus, donc euh, les voyages, le week-end d'intégration euh, et, et également les événements sportifs en collaboration, bien sûr, avec euh, les BDE, BDS et, et BDA. Et donc, euh, cette association, elle est euh, intercampus et, et de par son nom, elle, elle a vocation à, à fédérer euh, les événements sur les campus. Et puis, bah, la junior. Euh, la junior entreprise, euh, Paul, je te laisse. Euh, bah, C'est pareil. C'est est... pareil. pareil ouais. Intercampus. Très bien, très bien. C'est parfait. On va pouvoir passer pour le coup à la troisième partie de ce live. Donc, euh, on va passer maintenant aux activités extrascolaires qui sont proposées. Est-ce que, euh, est que vous pourriez avancer un petit peu plus de ce qu'on avait commencé à dire au début de live Parce que... Je vous laisse commencer. Clémence, peut-être Ok. Euh, du coup, au niveau des activités extrascolaires, euh, donc bah comme vous avez pu le sentir un peu dans ce qu'on a dit avant, euh, l'associatif est quand même euh très très actifs donc euh, en fait toute l'année est, est jalonné d'événements euh, associatifs. Au niveau des, des soirées, par exemple, tous les jeudis soirs, euh, le BDE euh, organise euh, une soirée, euh, donc qui est euh, créée par euh, notamment euh, le, le pôle euh, le pôle animation, euh, et puis bah, des soirées à thème après euh, au foyer euh, ou à la MDE euh, tout au long de l'année. Et puis euh, donc il y a des, des gros événements euh, comme donc, bah, au début de l'année, le week end d'intégration, mais après, euh, normalement, euh, le gala qui a lieu en novembre. On cette année ça a été décalé mais habituellement c'est à cette date là euh Ensuite, donc euh, des compétitions sportives comme euh, l'Atlantic Cup sur le campus de Brest ou les l'Everest Race euh, à Nantes euh, ou encore bah, donc, euh, les, la semaine de campagne. Et euh, ensuite, euh, au niveau des, des voyages, il y a différents voyages qui sont organisés euh, par les associations. donc euh, J'ai dit il y a le week-end d'intégration au tout début de l'année, mais ensuite il y a un voyage au ski euh, à la fin décembre. Euh, également, un voyage culturel donc organisé par le BDA dans une ville européenne en général. Euh, donc voilà, de manière, euh, de manière générale, il y, y a vraiment des événements tout au long de l'année, donc euh, vous risquez pas de, de vous ennuyer au euh, niveau activité euh, extrascolaire. D'accord. Et tous ces temps forts, du coup, sont... c'est tous les mêmes, euh, je, enfin, je veux dire, les, les voyages organisés, euh, que ce soit à Nantes ou à Brest, les, tous les élèves en fait, de, de, du campus d'IMT Atlantique peuvent y participer, c'est bien ça oui, tous les voyages sont en vocation à être intercampus et à être proposés en fait au maximum aux étudiants des, des deux, voire trois campus. D'accord. Et qu est-ce que, est que tu pourrais nous en dire plus, Paul, peut-être, ou sur autre chose, comme tu veux Sur ah, de la, de la junior entreprise et l'insertion professionnelle derrière, ou comme tu veux euh, Oui, bah, moi, je peux surtout parler de ça. Ouais. Euh, bah, c'est le fait que la junior, c'est un peu une association un peu euh, différente. Euh, vu qu'on est un peu une mini-entreprise, il hein, y a vraiment euh, bah, un travail euh, quotidien à, à amener. Mais, euh, mais bon, on fait ça en groupe et c'est vraiment c'est vraiment ludique. Enfin, on est avec ses amis, euh, on est dans les incubateurs, donc il y a des incubateurs à, à Nantes et Brest donc euh, dans lesquels on a des locaux. Donc on a des bureaux où on se rejoint, on travaille ensemble. Donc euh, oui. juste pour expliquer rapidement déjà ce que c'est pour pas, pour les gens qui connaissent pas, c'est juste que nous on est une association qui met tout en relation euh, des entreprises avec des étudiants de l'école et les étudiants de l'école euh, réalisent des missions donc par exemple des applications, des sites web pour, euh, bah pour des entreprises donc nous on fait le parallèle entre les deux et euh, bah on doit gérer ça comme un vrai un petit cabinet de conseil donc euh, ça prend pas mal de temps et euh, c'est vraiment très formateur euh, pour, pour, pour le monde de l'entreprise euh, sur le CV ça fait vraiment une ligne en plus euh, et pour l'insertion aussi du coup. et euh, là aussi il y a des soirées qui seront organisées donc, euh, pareil, on va essayer de participer euh, au week enfin à l'intégration, et euh, au sein même de la junior, on organise souvent des, des week-ends de cohésion. Donc, on, on part en week-end avec tous les membres de l'assaut. Euh, là, cette année, on est par exemple, on est parti sur sur l'île aux moines euh, dans le Morbihan. Donc, euh, donc voilà, ça reste esprit asso aussi, et, et voilà. D'accord. Bon, et j'ai oublié quelque chose tout à l'heure qui me permet de compléter au niveau des bureaux. Euh, j'ai parlé du BDE, du BDS, du BDA, mais il y a également euh, le BDD, euh, bureau du développement durable, euh, qui est assez actif euh, sur les campus de Nantes et les campus de Brest. Il m'aurait tapé sur les doigts si j'avais oublié d'en parler. Euh, donc, euh, ils organisent euh, plein de projets, donc justement en lien avec euh, développement durable. Et, euh, et j'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui parlait de, de DDRS justement c'est une des matières qu'on qu a en cours et donc euh, je sais que par exemple sur le campus de Brest euh, là ils viennent de développer euh, un potager donc avec euh, l'achat euh, d'une serre euh, ils mettent en place des locations euh, de vélos livraison de paniers de légumes euh, tout ça donc, euh, donc ça c'est un, un bureau qui se construit euh, en début d'année donc pour les élèves intéressés en fait euh, dès le, les mois de, de septembre octobre euh, ils font la, la passation donc avec euh, ceux qui sont actuellement actifs dans le BDD et donc ils sont totalement libres par d'organiser des, des projets, ils ont un budget qui leur est, qui leur est alloué et, et, et voilà, ils, ils visent à améliorer la vie du campus d'un point de vue euh, développement durable. D'accord, ben, si je peux dire, tu me coupes l'herbe sous le pied, Clémence. <rire> C'était ma prochaine question. Enfin, en tout cas, c'est super d'avoir ouais. répondu en avance. Merci beaucoup. Euh, si on n'a pas d'autres questions euh, par rapport aux activités extrascolaires, euh, il est déjà 18h57, donc on va en faire la quatrième et dernière partie de ce live. Euh, on va, donc ça va être plus cette tournée vers les stages euh, à l'étranger, ou les stages tout court, en fonction de ce que vous, vous souhaitez aborder. Euh, Paul, peut-être que tu voudrais en dire un mot Oui, bah déjà, euh, pendant la formation donc, qui dure trois ans, on doit effectuer euh, neuf mois de stage. Donc euh, il y a un mois de stage en première année, donc normalement qu'en février, mais cette année, qui a été effectué euh, bah, pendant l'été. Mmh. Euh, pendant le, mois de, le, le mois de juin était, était fait pour ça aussi euh, en deuxième année on a le choix entre faire deux mois ou quatre mois de stage et du coup en troisième année on peut faire entre bah, quatre mois ou six mois de stage donc là c'est les, les stages obligatoires mmh. euh, ensuite euh, il faut effectuer euh, un semestre à l'étranger. Euh, le semestre ça peut être juste un échange universitaire donc euh, on part pendant un semestre dans une université partenaire d'école ou euh, ça peut être euh, un stage à l'étranger aussi, ça, ça valide aussi. Ou aussi il y a la possibilité de faire une année de césure donc pendant laquelle on peut partir à l'étranger, travailler, euh, pour un peu en stage ou n'importe quoi. Donc euh, il faut juste effectuer euh, une durée d'un un semestre en fait à l'étranger. Euh, quant aux destinations, bah là euh, là il y a le choix. Euh, je pense que, enfin euh, moi qui pars, moi qui pars en septembre, j'ai regardé un peu les destinations et il euh, n'y a, a pas une école par, par pays, mais presque. C'est-à-dire qu'on peut partir euh, aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, euh, toute l'Europe, en Asie aussi. Donc, euh, donc, il y a vraiment le choix. Australie. Euh, donc, euh, donc, il y a vraiment vraiment le choix. Et donc là, pour partir à l'étranger, bah pour en, bah pour les stages, bah on peut la faire pendant pendant la période des stages. Sinon, pour les échanges universitaires, euh, on peut partir. Bah, soit euh, le premier semestre de deux année. Donc, bah, par exemple, pour nous, ça commence en, en septembre. Donc, soit on peut, je peux partir en on peut partir en septembre. Donc, c'est moi ce que je fais. Soit on peut partir en, en janvier. Donc, ça c'est plus courant. Donc, c'est le deuxième semestre euh, de deuxième année. Ou soit euh, pendant le euh, pendant le premier semestre de troisième année. Donc voilà. Et comment on fait pour partir Bah, simplement, on a juste à postuler. Euh, on postule pour quatre destinations. qu'on classe, donc on, on classe quatre destinations euh, dans, dans l'ordre de nos préférences. Et ensuite, bah, l'école nous fait un retour sur bah, quelle destination on a. D'accord. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Clémence voilà, c'est ça. Bah, C'était assez complet. Hein. Effectivement, le nombre de destinations est, est vraiment euh, important. L'idée, en fait, c'est que en deuxième et troisième année, on choisit des thématiques d'approfondissement, donc euh, en fonction de, de, des domaines qu'on veut étudier. Et en fait, ces transferts de crédit, donc ces voyages à l'étranger, euh, donc quand on va étudier dans une université étrangère, doivent être en lien, en fait, avec euh, ce qu'on aurait dû normalement euh, étudier euh, à IMT Atlantique euh, sur les campus euh, en France pour pouvoir euh, valider notre année. Et, euh, et voilà, je pense, que, je pense que Paul a à peu près tout dit à ce niveau-là. Vous savez déjà où vous partez, un stage euh, à la rentrée, là Votre stage, Alors, je... parce que vous le faites. Alors, à l'entrée, moi, enfin là, y a, du coup, ça, je pars en échange. Donc là, je vais juste partir à l'étranger, mais dans une autre université. Et euh, du coup, moi, je pars en Norvège. Mmh. Voilà. Et euh, moi, je ne sais pas euh, encore euh, où je vais partir, parce que je voudrais partir plutôt au premier semestre de troisième année. J'aimerais bien partir euh, dans les pays nordiques, donc euh, en Finlande, en Norvège, en Suède, vers là-bas. D'accord, d'accord. Bon, c'est des sacrées destinations déjà. <rire> Faire un stage plutôt pas mal. Euh, nous avons déjà une question aussi. Euh, Peut-on partir en stage à l'étranger lors d'un premier stage de un mois Est-ce que c'est faisable Ouais. Alors, euh, c'est clairement faisable. Enfin, de toute façon, au niveau des stages, on peut les faire clairement là où on veut. Hein. C'est l'école ne nous fixe rien. C'est juste que euh, en temps normal, alors je sais pas comment ça sera pour les prochaines. En temps normal, le stage de première année il est en février et il dure un mois et euh, c'est vraiment on arrête les cours le vendredi soir et euh, le stage commence le lundi quoi. Donc euh, si tu veux faire ton stage à l'étranger, bah faut s'organiser pour euh, que en week-end, euh, bah tu trouves un logement là où tu veux aller et que tu, tu partes là-bas et que, euh, pareil, bah, à la fin de ton stage, as un week-end, enfin, peut-être peut une semaine de vacances à la fin du stage, normalement, je ne sais pas comment ça se passe, euh, les années classiques, mais, euh, mais en fait, tu es vachement restreint, mais si tu arrives à t'organiser, euh, l'école euh, l'école euh, te dira jamais, non D'accord. Je... Ouais, je <rire> Alors, juste une petite dernière question avant la fin de ce live. Euh, Peut-on faire des missions pour la junior entreprise sans en faire partie Oui. Euh, bah d'ailleurs, euh, les missions sont réalisées par des étudiants qui ne font pas partie de la junior. Mmh. Euh, on doit. La, la junior est, euh, est réglementée par une confédération et euh, on doit respecter. Euh, enfin, les membres de la junior ne doivent pas faire euh, beaucoup d'études par rapport aux élèves, euh, parce que ça voudrait dire que nous on se garde toutes les études. Donc le but c'est que tous les élèves puissent participer. Donc euh, d'ailleurs, euh, ouais, presque toutes. Il n'y a qu'une seule étude, par exemple cette année, qui ont été réalisées par un membre de la junior. Sinon, c'est par des. Euh, c'est juste par des, élu, des, des étudiants euh, lambda qui sont souvent des deuxième ou troisième années, parce qu'il faut avoir des connaissances. Et souvent, quand on arrive en sorte prépa, on ne sait pas forcément développer une application ou un site. Mais après, si, si tu sais déjà le faire, ça ne empêche de, de postuler pour, pour une étude. Et, et voilà. D'accord, d'accord, ben, super. Enfin, en tout cas, merci à vous deux pour toutes ces informations. Je pense maintenant que nos participants bah, ont pu avoir assez d'informations pour pouvoir faire euh, leur choix. Euh, si toutefois, nous, vous, enfin, vous souhaitez avoir plus d'informations à propos d'IMT Atlantique, euh, vous pouvez y avoir accès à travers le site web imt-atlantique.fr. Euh, Clémence, je crois que c'est le moment de lancer euh, ouais. le lien euh, vers euh, la page Admi. Hop, on va y aller. Super. Hop. Euh... Yep. Super, c'est bon. Voilà. Alors le lien il apparaît juste là. C'est un lien pour enfin, une page Facebook et tout. Si vous souhaitez plus d'informations, si vous n'avez pas entendu ça en début de live. En tout cas, merci d'avoir été aussi nombreux à participer à participer à ce live et pour votre participation. Donc c'est malheureusement déjà la fin du format live pour cet été. J'espère que les informations fournies vous ont été utiles. Euh, en tout cas, c'était un réel plaisir pour moi d'animer euh, ce genre de format et je, et je tiens à remercier euh, la direction de la communication pour euh, la confiance qu'elle m'a accordée. Bah, sur ce, je vous dis bonne soirée à toutes et à tous et je, et je vous dis, bah, prenez soin de vous. Voilà. Salut. Salut à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.